Et là, on passe à la communauté la communauté euh, bien entendu euh, pour la communauté le truc le plus important à dire c'est que il faut euh, c'est pas tout le monde qui peut faire une communauté on ne peut avoir une communauté qu'à partir de 1000 abonnés à ce moment là vous avez le droit de créer votre communauté sans aucun problème dans la communauté vous vous allez euh, on, on va pouvoir euh, vous demander tout ce qu'on veut parce que voilà c'est il n'y a que vous qui pouvez parler mais vous recevez par exemple des, des, des questions et puis vous répondez là-dessus et comme vous vous vous le faites vous allez bien entendu être euh, liké ou pas et puis vous allez euh, vous allez être commenté donc euh, là, dans la question « Quel est votre Guilty Pleasure ?», euh, une chaîne qui, euh, que vous aimez, mais avec un peu honte de regarder sur YouTube, eh ben voilà, il y a des gens qui ont répondu à la question, qui ont commenté la question, et c'est très bien, parce que avec cette méthode-là, vous pouvez quand même communiquer avec les gens d'une façon beaucoup plus euh, intime, c'est caché dans un endroit que tout le monde ne voit pas, et puis euh, on peut développer énormément de choses. Et ça va bien entendu par, par type de question, parce que si, par exemple, il y a une question très très importante, vous allez vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de monde qui euh, vient ici, et ça va faire un truc, un style de, de, de forum. Voyez l'avantage la, la, que vous présente, YouTube pour, euh, dans ce cas-là. Ok Donc, je reviens, moi, vers la, la communauté. Et la communauté, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez euh, relancer les gens d'une autre manière, tout ça et tout ça. Ok Et, bien entendu, il y a un truc que lui, il a fait, je vais décocher ça, il y a des questionnaires que vous pouvez faire. Il n'y a pas seulement de questionnaires, il y a des quiz, il y a énormément de choses que vous pouvez euh, faire. Et là, euh, à ce moment-là, il y a une semaine apparemment, euh, Il y a il a lancé euh, cette, cette question. Vous filmez vos vidéos YouTube avec quoi? Avec euh, téléphone ou avec caméra? Vous voyez? Alors. Moi, qui téléphone, bon, euh, quand je lis ça, bon, j'utilise je, je, je, le, le téléphone, parce que moi, je suis amateur plutôt que professionnel. Les professionnels, bien entendu, euh, ils vont euh, cocher ça, ici, mais moi, je, je, je, je suis là, hein, ou bien les gens qui sont, qui ont du pognon pour acheter du matériel sophistiqué, euh, non, moi, j'ai seulement un téléphone, c'est tout, je clique, et je trouve, je me trouve parmi car, carrément presque 80 personnes contre 20 personnes avec les caméras. Donc euh, ça c'est très important parce que vous allez avoir une idée sur ce que euh, le, le, le marché représente. Ok Donc il y a autant d'autres d'autres euh, trucs qu'il qu'il qu'il qu lance. Vous regardez toutes mes vidéos, c'est très bien ça. Et ou celles que dont le sujet vous parle uniquement. Bon, moi, je ne vois pas tout, toutes les vidéos, mais je vois seulement des sujets qui, qui, qui m'intéressent. Je, je clique ici, donc je suis à on, on 88%, à regarder seulement ce qui nous intéresse chez lui, contre 12%, ça, c'est des gens qu'on peut peut-être... Euh, qualifié comme très, très très très très très fan, des gens qui ne sortent jamais de chez lui, ou bien c'est des touristes, des gens qui regardent et puis qui s'en vont. Ben voilà. Donc il y a de, autant de trucs là, qui... qui, qui euh, que vous pouvez faire. Là, c'est un, une paire, paire de manches, mais euh, comme je vous ai dit, allez-y ici ou là et regardez tout ce qu'il tout ce qu'il a fait et surtout c'est surtout ici que vous allez vraiment euh, ne rien manquer de, même si vous passez plusieurs jours rien qu'avec lui vous serez beaucoup plus avancé que vous si si vous vous mêlez à la foule et que vous serez euh, amené par la foule qui danse et qui chante là donc euh, restez très très focus sur ce que vous demandez et ne vous éparpillez pas. Vous n'êtes pas touriste. Si vous êtes vraiment focalisé sur ce que vous voulez, vous allez apprendre tout le, euh, dans un dans un temps très très court. Ok.